Ubisoft France m'a fait le grand plaisir de m'inviter à tester en avant-première la toute nouvelle opération Void Edge. J'ai eu l'occasion de tester le nouveau rework d'Horizon, et vous me connaissez, j'ai pas pu m'empêcher de fouiller partout et de tout enregistrer. La map est à première vue magnifique. Le jeu de couleurs crépusculaires laisse place à un milieu de journée et suit la volonté d'avoir des maps qui sont sensiblement plus lisibles au niveau de la luminosité. Le rework est profond, mais si on retrouve les grandes lignes de l'ancienne map, Oregon a été surtout grandement étendu. Il est bien entendu beaucoup trop tôt pour s'exprimer s'il s'agit d'un bon map buff ou d'un mauvais. Tant l'exercice d'équilibrage du level design est un sujet qui est extrêmement complexe et très difficile à maîtriser. Néanmoins, les quelques parties qu'on a pu faire nous ont à tous laissé globalement une très très bonne impression. Allez, c'est l'heure de me taire et de vous laisser avec quelques images.